C'est l'histoire de Sacha et d'Annie qui partagent un appartement à Paris et de leurs voisins Nico et Sam qui viennent d'Amérique. Sam aime Annie, Sacha aime Toby et Nico aime les filles, les motos et les pizzas. Voilà, tu es prêt Ne bouge pas Extra, ça commence Et maintenant, le salon. Ici, là, juste là. Ça y est! Yeah baby! Et maintenant, à boire. Du coca. Des chips. Et pour terminer, Rapido Pizza. Bon, ben plus que deux heures à attendre. Nico! Qu'est-ce que ta télé fait dans ma salle de bain? Oh, euh. salut euh, Sacha. Euh, mais comme ça, je ne vais rien rater. Rater quoi? Ben, tu sais, si j'avais envie de <rire> … Mais pendant le match … Oh, euh, le match! C'est très important. C'est la Coupe du Monde. Oh, la Coupe du Monde! J'en ai marre de la Coupe du Monde! C'est la Coupe du Monde si la Coupe du Monde ça … Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la demi-finale France … Contre … Les USA! Hey, Sam! Super le déguisement, mais pas la bonne équipe! Eh <rire> hey, eh hey, hey, eh! Hey. J'ai même mis mon slip porte-bonheur pour la Coupe du Monde! Oh! Ton slip porte-bonheur pour la Coupe du Monde? Oui. Je ne change pas de slip tant que la Coupe du Monde n'est pas finie. Ah, mais ça fait trois semaines que ça dure! Ouais! <rire> Et Sam? J'ai tout préparé. Les chips, le coca. La télé dans la salle de bain. Ah, ok. À euh, quelle heure ça commence? À midi. Ouh, alors, on s'assoit! Bonjour tout le monde! Louis et moi sommes ah. prêts pour le match. Hey. <rire> tu es mignon comme ça. Ah ah! Un ruban français et le drapeau américain. Oh, allez! Trust sweet. À part que la France va gagner à coup sûr. Je ne pense pas, Nico. On a battu la Jamaïque 4-2. Ah oui? Mais nous avons battu les Luxembourg 5-0. Nos buteurs sont les meilleurs du monde. Mais votre défense est nulle. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Et l'équipe américaine est meilleure partout. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vous la main. Toby vient cet après-midi. Lui au moins c'est un homme. <rire> ah ouais Mais il aime aussi le foot. C'est un supporter de l'équipe anglaise. <rire> On va les battre en finale. <rire> Allô oui Oui je vous le passe. Nico c'est ton agent. Oh, super. Allô Didier ça va? Bien! Une audition? Moi? Pourquoi? Les flammes de Paris? Le feuilleton? Quand? Aujourd'hui? À midi? Ou? À Orléans? Mais c'est à 100 km Non, bien sûr que je suis content! OK, merci! Salut! Mais une audition pour les Flammes de Paris! Mais c'est génial! Ouais, yeah, Tu dois être content. Oui, je suis très, très, très content. <rire> très content! Oui, je vois ça. Mais pourquoi aujourd'hui, cet après-midi, pas Orléans? payez le foot alors! Seulement un match de foot? Sacha! Il y a des gens qui croient que le foot c'est une question de vie ou de mort! Eh ben c'est bien plus que ça! Ne va pas à l'audition alors! Ne pas y aller, ne pas y aller! Mais je dois y aller! L'art dramatique est ma vie! Mais si tu veux Nico, on pourra te l'enregistrer! Eh, et on ne te dira pas le score? Vraiment? Et vous ne me direz pas le score? Promis? Promis! Promis. Oui, bon, d'accord, promis. Oh. Bon. Eh bien, j'y vais et je vais jouer pour la France! Oh, la coupe du monde si, la coupe du monde ça! Oh. Aujourd'hui, c'est la France contre les USA. C'est d'un ennui. La bonne nouvelle est que j'ai une audition pour les Flammes de Paris. Yeah la mauvaise nouvelle est que ça se passe à Orléans cet après-midi et que je ne verrai pas la demi-finale. Je suis très, très, très content. Quelle tragédie Mes cheveux sont affreux! Oh. Et Toby qui arrive ce soir! Oh. Oh. C'est la catastrophe! J'ai dit c'est la cata! Cata quoi? La coiffure de Sacha. Oh! Il faut que je fasse quelque chose! Oh! Chantal va m'aider! Sacha, j'ai besoin d'un rendez-vous URGENT. Euh, quelle coupe? Une coupe euh, qui ferait plaisir à un anglais qui est fou de foot? Oh, tu peux! Oh, oh Génial! Oh, D'accord, 5 heures. OK, ciao! Oh Sauvé! Oh Et nous voilà à la demi-finale contre deux géants du football, France-USA, qui est sur le point de commencer. Deux équipes sont de force égale, en top forme. Mais les Français sont dangereux. Vont-ils marquer oh, oh, oh, Et maintenant, les Américains. Aïe aïe aïe aïe aïe, il passe la défense. Ils oh, oh non, pauvre équipe française. Allez les Français, il faut y aller. Hein. Il faut se reprendre. Attention, il n'y a aucune hésitation. Chez lui, chez lui. Oui, oui. Oui. Oh, extraordinaire, bravo les Français. Et oui, oui, c'est dedans, c'est dedans. C'est dedans Oh, oh, oh, quel match! Ouais, c'était fantastique. Remarque, Sam, l'Amérique s'est bien battue contre la France. Oui, mais ça n'a pas suffi. Hein? Hey! On ne doit pas montrer que nous sommes contentes. Nous avons promis à Nico de ne rien lui dire. Ayons l'air normal. Oui. Et toi, Sam, ne montre pas que tu es triste. Fais un sourire, Annie, chouchou! Comme ça, oui! Oui, bon, eh ben, ça ira, hein? Salut Oh Salut Nico! Salut Nico! C'était un bon match? Oh tu sais, comme ça! Ouais, ouais! Où est la vidéo? C'est Sam qui l'a. Ah! Où est Sam? Dans ton appartement. Bon, ben, j'y vais, OK? OK! okay. Mm -hmm. Bon ben, salut! Salut! – Ciao! Ciao. – Salut Sam. Oh, hi, Nico! Tu es là? Comment ça s'est passé Quoi euh, Ton audition Ah ça Oh, euh, ouais. assez bien je crois. Hey, super Est-ce que… est-ce que c'est le match Vous avez gagné, c'est ça? Euh, gagné quoi? Au foot. Les USA ont battu la France, hein? C'est ça? Euh, Nico, j'ai promis. Mais je devine! T'es trop content! Non, non, pas du tout. Oh, je le savais! Oh, je le savais! Oh, pauvre France! Mon pays! Nico, Nico, Nico, Allez. regarde la match sur la vidéo, hein? Mais je ne vais pas le supporter! Comment est-ce que tu as pu, ça? Comment est-ce que l'Amérique a pu battre la France? Oh! Nico, regarde la vidéo. J'ai besoin de toi. Apprends-moi l'anglais. Uh, quoi? Juste quelques petites phrases pour le beau Toby. Ah! For example? Uh, tu es très beau. OK. Um, you are very handsome. You are very handsome. Good! Um, now, um You are so strong. For mm. you are so strong. Ah, yeah, good, great. Um, now, um, your eyes are amazing. Les yeux. Yeah. Your eyes are amazing. Yeah, that's great. Excellent. <laughs> um, now, um, all together. Um, repeat tout ça. Sam, you are very handsome. You are so strong. Your eyes are amazing. Wow! That is beautiful, Sasha. Oh. <rire> bon! Eh bien, avec ma nouvelle coiffure et mon anglais, Toby ne va pas me résister! Hey. Je file chez la coiffeuse pour une nouvelle moi <rire> J'adore le foot Oh Surtout les joueurs français mmh, Ils sont beaux Mais j'étais désolée pour Sam quand la France a gagné contre les USA. Enfin... Un tout petit peu désolé. Ce n'est vraiment pas le jour de Sacha aujourd'hui. Oh, mes cheveux sont affreux oh. Elle se fait du souci parce que Toby arrive ce soir. Mais je ne comprends pas. Oh, je crois qu'elle aime encore Sam. You are amazing Wow That is beautiful, Sacha oh. Annie! Annie! Oui, Sam! Ça va? Oui! Quelque chose t'embête? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Annie! Viens! Asseoir ici. <clears throat> right. Qu'est-ce que j'ai fait? Well. If you don't tell me, then I won't know. J'ai raté quelque chose. Mmh. Sacha? Mmh. Bah, entre! Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi est-ce que tu as un sac sur la tête? Mmh. Allez, retire-le. C'est ta coiffure? Oh, ça ne peut pas être la cata? Oh, que si! Allez! Tu me promets de ne pas rire? Oui, promis! Allez, garçon! Um, promis! Bon, d'accord. Voilà! Alors? C'est euh, joli. Oh mon Dieu, c'est un désastre, c'est une calamité, Et Toby qui va arriver d'une minute à l'autre. Oh. C'est lui? Oh, il ne faut pas qu'il me voit comme ça. Allô. Toby euh, Entre Je vais chercher Sacha. Heps Sacha Toby est là Je ne veux pas le voir Je ne veux pas Sacha, fais-moi confiance, il va... Coiffure. Oh, Toby, Sacha, j'adore ta coiffure. J'adore ta coiffure. <laughs> <laughs> so, England versus France in the World Cup, eh? Poor old France. Au contraire, cher ami English, prepare to die! Nico, hmm? demande à Sam de me passer les chips. Sam, Annie demande si tu peux lui passer les chips. Nico, demande à Annie pourquoi elle ne me parle plus des bruits du jour. Annie, Sam demande pourquoi tu ne lui parles plus depuis deux jours. Dis-lui! Elle te dit? Ça va bientôt commencer! Ça va! Et nous voici à un moment historique. France-Angleterre en finale de la Coupe du Monde. Allez-y les Français! hein Oh la France! Le ballon, vont-ils marquer? Allez-y! Oui, oui, oui! Oh, l'Angleterre. Beckham fait une face à Skoll et... Oh, c'est yeah un but 1-0 pour l'Angleterre Allez, les Français, on y va maintenant, on y va, hein. Regardez la tête de l'équipe française. On y va, les Français Oh Pas enfin, match. Mais la France a le ballon, on se dirige vers les buts, on y va, on y va Et c'est le but Un secondes et... Je voudrais te demander quelque chose. Quoi, Sam Tu as déjà pensé euh, à te marier bah, Me marier avec qui uh, Well, um, avec quelqu'un comme, comme moi. <t en> <t en> Toby, mon pote, l'Angleterre s'est bien défendue! Oh, pauvre Toby! Ow! Écoute, j'ai appris un peu d'anglais, hein? ça va te faire sourire. Euh, you are very handsome. You are so strong. And your eyes are amazing. Sam me l'a appris! Maintenant, je comprends tout. Elle euh, comprends quoi? J'ai entendu Sacha te dire ça. Uh, yeah, parce qu'elle le répétait. J'ai été bête. J'ai cru que toi et Sacha... Euh... Hey, non! Non, Annie. Il n'y a qu'une personne pour moi. Alors, Annie... Qu'est-ce que tu dis? Dis quoi? Marry me. Oui, Sam. Je dis oui!